What's up j'en ai un j'espère que vous avez tous ce magnifique ma personne pour une nouvelle vidéo au béné parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui j'ai mis une vidéo très très très très très très très cool parce que nous allons présenter les trois plus belles bases que j'ai trouvées cette semaine en fait c'est dommage parce que comme je vous, vous saviez j'étais hyper malade depuis quelques temps et en fait j'avais trouvé trois bases mais les trois bases se sont fait piller donc il y en avait une qui s'est fait piller par Onyx Freeze il y en a un autre euh, je crois qu'elle s'est fait péter Mais je ne sais pas par qui En moins qu'ils ont juste sont fait trahir Je ne suis pas sûr à 100% Mais c'est vraiment dommage Mais juste avant que la vidéo commence Je voulais vous, vous parler de quelques petits changements Que j'avais fait sur K-Faction. Donc je voulais euh, revenir sur la Lucky Box Donc je vais en parler vite fait Donc pour les items maintenant euh, Attends, c'est items comme ça Attends, je suis tout mélangé Légendaire, items Donc comme vous voyez, j'ai modifié la caisse légendaire Donc c'est beaucoup plus simple maintenant D'avoir des bons items Comme vous voyez, il y a tous ceux qui ont des items Qui étaient enlevés, des items de merde Comme l'épidote de énergie de l'énéphylène et tout ça c'est été enlevé fait que maintenant même si vous avez un bleu c'est quand même un bleu quand même bien comme rennes de mort un or des graines et tout comme ça fait que ça a été changé on a aussi rajouté le recycleur dans le spawn maintenant donc euh, pour euh, le recycleur faut que vous fassiez slash warp recycleur et boum vous pouvez recycler vos minerais maintenant directement dans le spawn faites attention par exemple parce que vous pouvez vous faire euh, voler les trucs y a à l'intérieur on a aussi rajouté le warp bank donc c'est plutôt intéressant si vous êtes euh, un joueur qui adore euh, les les, les de comme ça vous pouvez les acheter maintenant ici. La, la banque va changer à toutes les... Une semaine, deux semaines peut-être. On va essayer de changer les prix et tout. Faire un, quelque chose genre comme un système de bourse un peu. Donc les trucs peuvent monter descendre, monter descendre, voyez. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai changé aussi euh, On a le... On a le... L'échangeur en, en volcanite donc, comme vous pouvez voir, c'est le décrafteur Volcanite. Donc, moins 47, 75, moins 295. Lui, il est en Warzone, par exemple. Et comme vous pouvez voir, ici, vous pouvez changer une Volcanite contre 5 poudres. Euh, deux bâtons contre 2 poudres. Un, un arrosoir contre 4 poudres. Un cœur contre un lingot. Un Pharmax contre 2 lingots. Euh, un Alambic contre 4 poudres. Euh, un coffre contre 5 poudres. Un computer contre un lingot de Volcanic. Donc en gros, voilà, c'est juste un petit truc qui se trouve dans la Warzone dans la sortie nord. Et vous pouvez échanger des petits trucs comme ça, rapido. C'est comme si vous avez des items que vous obtenez dans les events et que vous n'en avez pas besoin. Et vous préférez avoir du Volcanic pour vous crafter des armures des trucs comme ça. Ben, vous pouvez les échanger ici directement à la place de les acheter à l'HDV. Vu que parfois, il y a des gens qui veulent pas les acheter, etc. Donc voilà, c'est juste un petit truc intéressant de ce côté-là. Ensuite... Il y a la clé magique, donc euh, la, clé mag euh, la clé magique elle est ici. Donc la clé magique elle n'est pas encore disponible, elle va sortir bientôt, mais pour l'instant vous pouvez la regarder au spawn. Donc c'est la première clé qui va vous proposer des, euh, points, euh, pas des points boutiques, des grades. Donc il y a un grade euh, suprême pour la durée de la version, il y a aussi euh, des points boutiques, il y a plusieurs autres trucs, attendez, on va le regarder ensemble au pire. Donc cette clé là va sortir au courant, au courant du mois, pardon. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un grade Elite, Contact administrateur, un grade Suprême. Euh, les Loots sont quand même super bons parce que même dans le Rose, comme vous voyez dans le Rose, vous pouvez obtenir tout ça. Dans le Bleu, vous pouvez obtenir du P4U3, des Upgraders, Club Game C'est vraiment la meilleure clé qu'il y a jamais eu sur le serveur et euh, j'ai vraiment hâte qu'elle puisse sortir. Malheureusement, il faut qu'on rajoute une clé au Launcher. Donc euh, ça va prendre un peu de temps le temps qu'on fasse euh, la mise à jour. On va commencer, genre je pense qu'on va faire... On a une grosse mise à jour euh, genre une grosse mise à jour on va séparer notre mise à notre grosse mise à jour en deux pour vous sortir certains trucs corriger les bugs etc sortir les autres trucs et ainsi de suite donc je sais que dans la prochaine mise à jour il y aura une modification des kits donc les kits élite euh, suprême maître et tout on va les up les up un peu vu que là, ils sont un peu bas en fait euh, avec l'économie du serveur donc on va les up un peu et on va aussi faire des changements euh, in game donc j'espère que vous allez être à l'écoute donc voilà c'est juste une petite mise à jour de toutes les petites nouveautés les petits trucs qui s'en viennent euh, je voulais vous tenir informé si vous aviez joué à Cafaction avant et vous jouez plus maintenant et que vous savez plus où aller inquiétez-vous pas vous pouvez venir sur K faction, le savoir euh, la version est loin d'être terminée les amis vous avez encore plein de trucs à faire sur savoir si vous savez pas on a rajouté plein de trucs dernièrement je vous invite à aller voir mes dernières vidéos comme le système de hacking euh, avec les ordinateurs et tout donc si vous êtes un ancien joueur de cafac que vous jouez tout simplement plus à rien en fait et si vous vous ennuyez venez faire un tour sur K faction, ça me ferait super plaisir maintenant commençons avec la première base les amis c'est une décoration assez spéciale je vous retrouve dès maintenant c'était une décoration assez spéciale je le disais vraiment euh, sincèrement Parce que regardez on a du sable On a de la terre et de la stone Et on a de l'hiver ici Je sais pas ce qui s'est passé ici les amis Mais on va visiter Donc premièrement On va prendre notre boussole voilà Ici on a un biome genre euh, for Forêt je dirais Avec euh, des mushrooms, beaucoup trop de mushrooms Je suis pas un fan des mushrooms mais c'est quand même stylé, ça fait ça ça un petit euh, ça fait de la couleur dans du vert, donc c'est pas si mauvais, c'est pas si mauvais en soi. Ensuite on a un biome hiver ici, je sais pas, mais les blocs de diamants ça rend quand même bien avec l'été, avec l'hiver pardon, pas l'été. Et j'allais dire aussi avec la, cette lumière là, ça fait genre, c'est bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, ici c'est quoi En fait c'est une base sécu, pourquoi il y a de ici Ah oui c'est une base sécurisée, ok d'accord. Donc ici ils ont des euh, barils remplis de perles. Il y a pas mal de stuff, c'est cool. Oh, il me dit d'aller là. Donc on va aller voir ici. Casque. Oh, ça c'est ses coffres sécu Ok. Pas si mal, pas si mal. Potion. Mais en fait. Je veux pas être méchant, mais bon, tes coffres sont faciles pilla, mon pote. Hein. Euh, très facile. Ici, on ont des buissons. Ici, il y a quoi ici de ce côté-là, mon pote? Il y a d'autres buissons. Ok, cool, cool, cool. Attends, il veut peut-être me montrer d'autres choses. Je te suis Non Oui, je te suis. Vas-y, montre-moi tout. On passe dans l'eau ici. J'avais même pas vu qu'il y avait des trucs ici dans l'eau et tout. Et ici, il y a quoi Des buissons Des potions Oh Stylé, mon ami. Stylé, Mixi. Stylé. Donc, allez, je te suis, mon beau. Montre-moi tout. On va aller voir en haut. Ça monte là, mais avant, je vais juste aller voir combien tu prends en rayon. Donc, oh là là là là là là là Care, care, care. Il y a dépensé beaucoup d'argent Tier le Gamer, Teddy, on regarde un peu vite fait, le Gamer, donc on peut voir, c'est une grande faction quand même, ils ont beaucoup de gens dans la faction. Donc bon, on va monter ici, à côté de la table d'enchant, ça a l'air de monter jusqu'ici. Donc ici, ils ont quoi oh, pas là, je me suis trompé dans le trou. <rire> ça, c'est ce que j'ai dit à ma meuf la dernière fois <rire> Je suis trop drôle, mec mais... <rire> Ok, pardon. Euh, Chant volcan... euh, de cannabis, cannabis, cannabis, cannabis. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous aimeriez ça Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez ça que je fasse une deuxième page au shop et que je mette en vente genre les blaze rods, la gunpowder et tout, comme vous puissiez vendre toutes les loot de mobs, est-ce que vous aimeriez ça Dites-moi oui icons dans les commentaires ou non icons, pas une bonne idée. Dites-le moi s'il te plaît dans les commentaires de cette vidéo-là parce que si vous voulez, je pourrais... Bon, c'est sûr, ça va me prendre un peu de temps, mais je pourrais faire vraiment faire genre une deuxième page au shop ou tout simplement refaire le shop euh, avec des meilleurs prix et tout. Fait dites-moi si vous voulez un euh, refasse totalement du shop ou juste ajouter les mobs, les loot de mobs. Euh, dites-moi, dites-moi Donc ensuite ici on a un système de Cactus Ouais Cactus qui descend ensuite dans des Hooper et tout Bien fait, bien fait Donc franchement, belle base, la XCX Donc on va juste faire regarder qui qu'il y a dedans Parce que voilà, oups, y... c'est C'est donc c'est Mixi, Vitar, K -K, oh, mais Monsieur Cool C'est tous des joueurs qui jouent quand même assez beaucoup Je les vois quand même assez souvent sur ce serveur Merci beaucoup de m'avoir présenté votre base aujourd'hui les amis Ou du moins de m'avoir laissé visiter votre base Et on se retrouve pour la deuxième base Ok, les amis, vous allez voir quelque chose. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas une blague, les amis. Regardez, ils ont fait un bateau sur K-Faction. What the fuck Ils ont fait un bateau directement. C'est pas vraiment une base, j'ai l'impression. Ben, je sais pas, je viens juste d'arriver ici, j'ai juste vu ça. C'est pas une genre de base, c'est genre... What the fuck Il a mis les détails et tout, genre les sièges et tout. What the fuck Un bord ici, what the fuck, mec. Holy shit, les détails et tout, mec. Ici, il y a quoi Yo, je sais pas si c'est à qui en fait. Je me suis tp à la, tour main et la personne était, Il n'y avait personne en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est connecté là. Non, il y a personne. Comme vous voyez, c'est bizarre. On va remonter ici le quai. Je sais vraiment pas c'est si à qui en fait. Il y a peut-être des panneaux ici. Oh, il y a des panneaux ici. C'est marqué quoi Village créé de toutes pièces par Zuka. Zuka. salutations, village joueur. J'espère que tu y plairas. Mary. Village des mineurs et des marins. Oh, ok. Je crois qu'ils sont fait pillés. On va juste réparer ça. Ici, il y avait un coffre avant, je crois. Ouais, il y avait un coffre ici. Je crois qu'il s'est fait péter. Désolé, j'ai pris que ce qui m'intéressait euh, pas casser la déco. Ah, tu vois, ça c'est gentil. Il y a un lit en haut ici. Euh... Ensuite, il y a quoi ici? Salle du conseil. Ok, on va aller voir. Ça, c'est genre un conseil. C'est quoi qui est marqué là? Euh, Discours, icon présente. président la... de Vive la poutine. Non, j'aime pas la poutine, euh, j'aime la poutine mais non euh, Bonjour mes chers abonnés, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sinon vous allez tous être banni <rire> Bisous bisous Donc voilà mon discours est terminé, on s'en va On s'en va d'ici mes chers amis Web, C'est quand même assez intéressant, oh il y a une autre maison là C'est quand même intéressant, c'est rare qu'on voit des trucs comme ça en faction vraiment euh, Maison des marins, donc ça c'est genre une maison pour ceux qui s'occupent de, des bateaux et tout Des trucs comme ça j'imagine, des marins je crois que c'est ça non, en français parce qu'en des marines, c'est genre des soldats, mais je sais pas si c'est aussi en français. Euh, donc ensuite, il y a quoi? Est-ce que ça l'amène quelque part d'autre? Attendez, il y a de la décoration ici, c'est marqué quoi ici? La cascade aménagée par les premiers mineurs. Ok, donc ça c'est une cascade qui descend jusque là. C'est un peu nul. Maison des mineurs d'or. Donc là, ici, il y a pas grand-chose. est Ce que je vois, c'est juste une maison avec des lits, des lits. Ici, il y a des toiles d'araignée et du bois. Donc on peut voir que c'était vieux, genre c'est vieux. Ok. On va fermer la porte quand même, on ne pourrait pas déranger les gens. Ensuite, c'est quoi, il y a un petit champ ici, ça, je trouve ça vraiment stylé. Même ça ici, avec la, moissie cobblestone, ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est quoi qui est marqué ici La mine. Donc là, son dessin ici, oh, shit, ok. Salle des potions, ils font des craves des potions ici. Et la mine, holy shit, salle à manger des mineurs. À l'époque, ils mangeaient peu, ils travaillaient beaucoup. Donc, oh, what the fuck il y a même fait une histoire et tout, mec, ça pourrait être intéressant, ce genre. Si quelqu'un fait vraiment une bonne histoire et tout, genre un parcours ou des, même un quiz, genre, que je pourrais fucking faire, genre, oh, ça pourrait être cool. Genre, tu sais, comme sur Skippé, les, les gens faisaient des dons, genre, avec des quiz et tout. Si quelqu'un fait un truc comme ça, dites-le moi, j'aimerais bien rejouer ça. Leur espace pour écrire à leur famille qui ne voyait pas souvent. Ok, et là, dans la mine, ici, il y a quoi? On va juste aller voir, vite fait. La mine, elle continue, mais c'est juste une mine normale, quoi, ok. Ok, ok, il fallait pas briser ça, donc on va remettre ça là, tac, tac, tac, voilà, comme ça. Euh, c'est vraiment beau, la base, mec, Zuka, t'as vraiment géré, je trouve ça vraiment cool. Euh, J'espère, que j'oublie rien, je vais quand même faire le tour ici. Euh, ici, il y a un portail nether donc, euh, ok, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un portail nether euh, Ok, ouais, c'est pour désenchanter ses items, ok, parce que si vous ne saviez pas, en fait, vous pouvez désenchanter des items. Vous mettez un rayon, comme ça, avec un coffre. Vous faites passer l'item et le coffre l'autre côté du portail, et quand vous ouvrez le coffre, l'item est désenchanté. C'est bizarre, mais bon, je sais pas pourquoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment stylé ta base, Zero. Je suis vraiment content que tu aies laissé un commentaire dans ma dernière vidéo. Et puis, euh, je te souhaite euh, tout le succès du monde avec euh, ta mine et toutes ces conneries-là. J'espère que tu vas récolter plein d'or et gagner la version de K-Faction. Maintenant, passons à la troisième base. La troisième base, c'est une base un peu chelou parce que je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, de 1, on m'a signalé cette base-là parce qu'il un membre du staff de K-Faction. Donc, je crois que c'était euh, le petit Pigmaskay. Il m'a dit, écoute, j'ai pillé une base, elle est vraiment stylée, viens la présenter dans ta prochaine vidéo. J'ai fait « Ok ». Donc, je suis venu, j'ai ma et il y a tellement de travail qui a été mis ici, c'est un truc de fou. Donc, déjà, regardez tous les détails qu'il y a. Mais c'est pas tout parce que regardez, attendez, vous voyez ici, il y a une forme en cactus, tranquille, tranquille. Mais attendez, euh, je sais plus c'est où, je l'avais vu avant. Attendez, attendez, attendez, attendez, on va retrouver, on va retrouver. Donc, ici, ok. Euh, attends, cest ici Ouais, c'est ici. Regardez, ça va jusqu'en haut ici, les amis, regardez. Et on fait ça quasiment à plein, plein, plein d'étages, regardez. What the fuck, ça a fait ça What the fuck tu vois Genre ils se sont bien fait chier c'est un truc de malade gros J'imagine pas le temps que ça l'a dû prendre parce que ça c'est des blocs posés à la main quand même What the fuck ils ont, ça, ils ont dû tellement prendre de... Ça a dû tellement prendre de temps faire tout ça What the fuck tu vois qu'il y a même une montgolfière là Holy shit mec Un moulin ça je crois que c'est Attends c'est quoi ça euh, Ouais ça c'est un moulin Ça c'est un tuto sur internet au passage hein ce moulin là Je l'ai déjà fait dans une... Euh, dans un serveur aussi faction Et je crois que j'avais suivi un tutoriel pour le faire un ruisseau, des petites montagnes. Holy shit, ils ont vraiment mis du temps. Ici, il y a une reforme à cactus. Je vais quand même aller voir en haut. Dans la montgolfière, il y a peut-être des coffres, quelque chose. Non, c'est vraiment bien fait, la montgolfière. Hein. Franchement, je suis jaloux. C'est vraiment bien fait. Oh, ici, il y a un autre truc. Ici, c'est un genre d'arbre. Euh, un île volante avec un arbre stylé. Ici, on a quoi Donc là, c'est ici que ça commence la mine, dans le fond. Donc là, regarde. Comme moi, quand je l'ai vu regarder, j'ai descendu ici. Comme ça. Boum boom holy shit. Regardez, Le détail, les, les détails qu'il y a, c'est insane en vrai. Ici, boom ils descendent. Ici, là il y a des fils, j'imagine que c'est des trappes aussi, ça doit servir de trappes. Euh, regardez tout ça, oh my god, ça notamment être dur de heal avec les portes et tout ça là. Ça, Totalement dur de heal, les, les vines aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a leur champ de cannabis, donc comme je vous ai montré juste avant, il y a un petit champ de cannabis. la truc y euh, cactus qui descend jusqu'ici, mais je vais juste aller voir ici, il y a peut-être d'autres choses qui descendent en bas. Et en bas, on a un petit pont, tranquille, avec un cactus qui pousse là, on a une mine, une genre de montagne, ici on a une genre de bâtisse, j'ai l'impression que c'est une bâtisse avec, en fait, il y a des spawners en dessous, what the fuck, il y a des spawners en dessous, comment on rentre à l'intérieur de ça, c'est un ah ici, et ici il y avait des coffres sécurisés, donc ça ici c'est les cactus, est-ce que c'est un système de cactus qui fait tout? Oh oui, les cactus sont sécurisés. En fait, ok, c'est les cactus qui est en-dessus, donc ils font un truc full sécurisé. Ok, ok. Vraiment stylé, franchement, les gars. Vous avez géré. Et là, j'ai vu qu'il y avait un... des spawners en bas. J'aimerais juste voir comment on fait pour y accéder, en fait. Euh... Et comment on fait pour aller là Holy shit, attendez. On peut encore aller descendre ici je sais pas comment on, a, on fait pour y aller Mais bon en tout cas j'ai réussi à y aller euh, on, va, on va monter peut-être Non il n'y a même pas de porte en fait C'est juste Ah oui là ok. Donc ici un autre champ Et ce que je comprends c'est qu'on descend par le so la source d'eau ici Ouais donc c'était dans, dans le ruisseau d'eau en fait On descendait ici Et on tombait encore dans une maison avec des champs de blé Et tout Donc waouh Franchement la décoration la insane Insane Franchement, GG à vous les gars, donc ça doit être Tropico, natos et Zoldas qui l'ont fait, franchement, il y a énormément de travail qui a été mis là-dedans, gros, ils ont dû passer au moins 10 heures sur cette base-là, même plus, c'est vraiment un truc de malade, franchement, GG à vous les gars, donc je vais, euh, je sais que vous êtes fait de mais regarde, je vais laisser ici dans le coin, donc je sais pas si vous écoutez ma vidéo ou quoi, mais je vais laisser ici dans le coin les amis, un petit coffre avec euh, une clé, donc, euh, je vais laisser une clé, deux clés, trois clés. Vous êtes trois, donc je vais laisser trois clés. Donc voilà, ici dans le coin, ici. Voilà, vous saurez comment y aller si c'est si votre base. On va euh, aller aux autres bases, donc on B0. Euh, non, ça c'est B1. Euh, donc, eux ici, on va leur laisser aussi euh, trois clés. Donc, on va laisser trois clés ici. Euh, on va faire SHC. On va donner trois clés. Euh hop là, Trois clés, voilà. Et on va tourner à notre autre base. au là B2. Euh non c'est B1 Euh non B3 <rire> Et ici on va laisser dans le coffre Juste ici dans le feu on va laisser aussi 3 euh, clés, 2 clés cette fois-ci Non 3, ok on va laisser 3 clés tiens Voilà, 3 clés Voilà mon beau voilà, donc Zuka et les autres, vous allez pouvoir récupérer vos clés et tout. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et commenter euh, vos bases à vous. Si vous avez une belle base et tout, si vous voulez gagner trois clés. Et aussi, passez dans la vidéo. Donc voilà, je vous dis à mes amis, c'est Taiko. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao